You Who destroyed the Orokin? Your way of life. Who do you hunt, Shadow, to cleanse your despair their blood? Tenno! The Sever their heads, yet they rise again. Someone has hidden the Tenno essence. Mere truth from you La. I know where she hides the Tennoheart A in the sky Forbidden to my kind C'est Nightmare de ce En mode uh, Power Ranger de... Est pas à dire la voix grave, ça rend vachement bien. The sentient Hunhow has grown strong again, and his thoughts have invaded my own. Worse still, he has enlisted the Stalker to find the Reservoir, a weak point of Altano, a place I hid long ago. Do not let this happen. plein feu de la des fois, euh, je suis pas concentré dessus oh voilà voilà. Oh oh je sens en échec. au de de Et j'ai pas trouvé de raccourci. Alors si vous arrivez à trouver un raccourci, honnêtement, je suis preneur parce que mm. Celle-là... Bon, you bah c'est cuit Ok, ça y est Ah, j'ai enfin réussi à faire la moitié Combien fois de ma vie right Quelqu'un a réussi à at atteindre l'étage Vous êtes passé par où euh, moi j'ai essayé de ressortir. Mind. Bah là, il y a une porte normalement. C'est où qu'il fallait aller Oh là oh là, qu'est-ce que c'est ça Je sais pas où il existe le euh... pouvoir. Pas l'alarme, et eh ben au tout dernier palier, tu un mur de t'as un mur, une barrière en... de détection et de blocage sur tout l'étage que ah, okay. bah, tu nous, peux pas en pas passer. Alors tu peux pas passer sans déclencher l'alarme, mais euh, après, euh, si tu vas vite, non, pour... tu passes pas. Bah, moi j'ai jamais réussi à la passer, j'ai vraiment jamais réussi. Parce que si à la limite il suffit juste y aller comme un bourrin et d'avoir la console, honnêtement, et je oui, m'en voilà. prêterai pas plus que ça, mais ça marche pas en fait, j'ai jamais réussi à la passer comme ça. Ah, oui. ah merde Ouh t'as pas glissé Ouais mais ça va. J'ai... des... Ah normalement Ouais t'inquiète t'inquiète normalement Je cours ça le... Oui ça va Ça va le faire Bonjour monsieur Vas-y Je viens juste pirater votre console Voilà merci au revoir oh. va... Celle-là une fois que t'as trouvé le conduit d'aération ça va tout seul j'ai besoin d'un moment pour contacter cette personne. Pensez à l'extraction. Ah d'accord. Ils avaient dû être ouais. désactivé. Oui. Qu'est-ce est-ce Je vais être discret. La message que vous avez écouté était une offre pour nous aider. Je ne confie pas à la personne qui l'a écrit. Mais nous sommes hors d'options. C'était bref. Hello, Telo. Est-ce que pourquoi You know I've J'ai vu lui. Those dogs don't have a clue what kind of bone they've dug up. Moi, pas de de visage, je pas visages. moi non plus, mais à la ça quelque chose. J'ai dû le tuer quelques fois sinon ça me dirait rien du tout. Moi, je l'appelle toujours à l'ave. I know invaders nightmare a panic for her to be working with the likes of me. je comprends le pouvoir 2 du Valkyrie, c'est quoi euh, bonus d'armure de mémoire ah, c'est l'armure c'est le 3 qui booste les dégâts euh non le 3 euh, ça Enlève juste tes boucliers pour uh, stun un les ennemis aux alentours. Mais Rino il fait un pouce d'attaque, de, de, c'est ça. Et son pouvoir 2 il le rend immortel pendant quelques temps. C'est insensible le Ouais. Non mais y'a pas de serreur, cherche-toi. Attendez, approchez-vous, on va appuyer sur la touche numéro 3 de cette machine. Voilà. C'est la seule qui vaille vraiment le coup d'ailleurs. n'est pas l'alarme. Tell. You're vais vous dire. Vous êtes à l'endroit <trop> de <tard>. la porte. Bien sûr, je peux juste vous dire où il est, mais... quest your que ça va me faire Donc, gardez vos yeux à Si vous avez c'est C'est Vous le smell the prize. Because Parce que je sais que vous ne pouvez pas le voir. C'est sympa notre ami, on joue à tu chauffes, tu brûles. Ah bah oui, trouvez. Ok, c'est quoi c'est que c'est. Oui, c'est ça. Un fragment de... de mon père, détruit dans l'ancien guerre. Je peux l'utiliser pour le voir. Je vois le stalker, plus fort. Hanhous' voix dans lui. Je vois le réservoir, mais je sens la confusion. Il ne Oh, no. Thank you, daughter. Fear has baited you to the snare. What was secret is now known. Your Tenno, their touch. I now see the womb of the sky. My shadow now walks the path. What have I done? Get out of there, Tenno. Yes, yes, hurry, Tenno. Mais faites attention, la dernière fois que vous étiez près de la sentience, vous avez abandonné une civilisation entière. I... Mais vous ne vous souvenez pas de ça, n'est-ce pas Oh, petit comité d'accueil. What is this reservoir? Hmm. Some hidden Tello weakness? Goodbye, Alad. You've earned your favor. We'll take it from here. Who <laughs> don't think so? I'm here to protect my investment. If that thing manages to destroy the Tello, then where does my investment go? Now then, where is he? C'est vrai qu'au niveau des couleurs, Seb, ça lui change son machin. <laughs> Quand vous êtes de Hun House Fragment, Hunhaus a un chemin vers réservoir qui a conduit ici. Il ne peut pas y seul. Il a stalker pour le faire. Il doit Il y Il y a et les crédits as much Donc c'est un boomerang, d'accord. Qui racle un petit peu les aisselles. Hein, euh... Ah, c'est ça que ça fait quand c'est boosté. <rire> c'est maintenant que j'ai un frost j'ai joué un peu avec ses pouvoirs. C'est vrai que quand je compare par rapport au tien... Euh... Il y a la différence entre modé et pataté et juste, euh, monté. Il est juste modé. Il était là. Smart, again, je l'ai vu. Il est passé à travers la Stargate. Mais il est là. Wow. Ah, mais il a pas pris. Hein. Ouais, il a pas pris en compte. Euh, attends. Il est où? Amenez-le vers moi là! Amenez-le sur un flaque d'eau. <rire> Attaque c'est bon. pistolet yao oh oh. Ce n'est pas très efficace. Bon, et un Incredible. The stalker has the belt void keys. Use this one to reopen the portal before more sentient fighters come. Mais oui, mais le sentient de corps, qu'est-ce qu'il a pas ramassé Allez, c'est parti Ah, oh, ennemis ça. Oh, vous console. il y a Comme pour tout, hein, tant que ça t'a pas mêlée. Oh la Lune C'est un la Lune existe Elle... était dans le ventre tout le temps. Je savais que la Lotus était très mais celle elle a écrite l'histoire. histoire. Nous pensions qu'elle a été détruite toute cette fois. Ah, par mon Lotus, tu as un bon villain. And the reservoir with it. Very clever, nata Shadow, your path is clear. donc en fait l'origine les... et Warframe c'est sur la lune et on a trouvé la place sentience can never reach we must do everything to keep it there it's the only way to keep the tenno's power alive As unpleasant as our past is, I have to ask, I've uh, seen inside a Tenno here, and what I found didn't make sense. Does this reservoir conceal some great deception? Everything I have done was done to protect them. The Void is forbidden to the sentience. It's our only protection against them destroying the Tenno. Do not let Alan distract you from your mission. <laughs> They don't know the truth, either, do they? How non. sweet. The betrayers get what they deserve. Mm. Lies from their omnipotent mother. I have detected a ship leaving the tower. It's the Stalker. He's on his way to the moon. You need to find a way to get off this tower and onto the moon. Mais eh, arrêtez de me tirer dessus! Bah t'es un peu tout seul. Non, mais c'est juste que je l'ai déjà mis par terre trois fois, donc euh, à un moment, faut qu'il se calme, monsieur. Oui, mais t'es un peu tout seul. Ah bon, bah, quoi Vous étiez pas juste derrière Bah non Claptrap Il est là lui aussi Ah, il va pas nous aider. De toute façon, on verra bien sur la vidéo. L'escalier est au plafond. Ah. <rire> C'est le plus dur de cette mission. <rire> oui Et un. Quelque chose me dit qu'on peut pas traverser les... Euh... Vous avez fini? Attends, je vais voir comment tu fais parce que du coup j'ai pas saisi ce qu'il fallait faire. La technique flaque Ah bah non, c'est juste qu'en fait à certains endroits elle se levait et pas à d'autres donc il y avait peut-être un ordre pour les faire, c'est tout. C'est simple que ça. Ah, j'ai pas vu. Mais ouais, parce que il les a fait. Puis comme il nous entend pas. Et du coup le mode flag' il est très bien pour passer sous les barrières parce qu'en fait t'es immortel euh, quand t'es en mode flag'